Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses.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 elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est Merci Père, que ton nom soit vraiment célébré, qu'il soit adoré, exalté. Nous te disons vraiment de tout notre cœur, tu es vraiment le plus beau parmi les milliers. Tu le mérites notre Père, que tu sois aimé et glorifié au travers des chants comme nous l'avons chanté encore aujourd'hui. Père, tu t'exprimer davantage, Père tu me sens l'allégresse que tu apportes dans notre cœur, parce que tu es vraiment vivant. Merci vraiment parce que tu as dit que tu étais le même hier. Aujourd'hui, éternellement, et tu le sais, mon bébé, mais tu l'es, mon bébé, aimé Père. Et cela est notre assurance encore davantage, mon roi, sachant que tu ne changes point de niotaver. Tu demeures le même Jésus. Merci encore pour ce que tu as fait. Merci vraiment pour ce que tu continues à pouvoir faire, mon bénémoine aimé Père Saint-Dieu. Et nous sommes vraiment dans la joie de savoir que tu nous tiens par ta main, Seigneur, et que tu es celui qui nous a montré le chemin, et tu es ce chemin, mon bénémoine aimé Père saint Et aussi, tu nous montres aussi comment y marcher avec toi, et comment s'y tenir, mon roi. Tu nous prépares, mon bénémoine, aimé Père Saint-Dieu, tu nous donnes tout ce qui est nécessaire. Nous implorons ta grâce, ton soutien, ton secours, Père Saint-Dieu, pour que, réellement que nos cœurs et nos âmes soient vraiment ouverts pour nous appliquer à pouvoir réellement Prendre, Père, au oh Dieu, ce que toi tu lui donnes, mon bien-aimé Père, sans Dieu. afin qu'elle puisse là, puisse avoir aussi des faits dans notre vie. Que nous voyons combien nos vies ont été transformées par toi, mon bien-aimé Père, sans Dieu. c'est par ta parole à toi que tu le fais, Seigneur. Merci encore pour mon frère, merci encore pour ma soeur, merci pour ton Père, pour nos enfants, nos petits-enfants, Père Saint-Dieu. Père, ce peuple-là fait des kilomètres de distance, mon bénémoine, Père Saint, quittant différents endroits pour se rassembler en cet endroit, parce qu'il reconnaît que c'est toi qui nous rassemble, mon bénémoine, Père dieu tu la grâce à chacun, Seigneur, et qu'il pour dire la plague, soit béni, Père dieu pour le problème qu'il a, mon bénémoine, Père Saint, soit vraiment déposé à tes pieds. Nous le faisons, nous le déposons, mon bénémoine, Père parce que nous réalisons combien tu es tellement si important et tu as la capacité de changer les cours de l'histoire dans notre vie, Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques. Merci encore pour les psaumes. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais encore aujourd'hui. À toi donc, soit la gloire et la puissance et la victoire, Père. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits où ils sont, Seigneur Jésus, qui sont aussi bénis, Père Saint, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni. Et glorifiez, qu'ils vous soutiennent, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse richement. Amen. Votre présence aussi réjouit le cœur. Que Dieu vous donne la bonne santé. <rire> que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, vous avez chanté d'une manière extraordinaire. J'ai dit, ils sont capables. Non, Dieu est bon, vous savez, quand nos cœurs s'ouvrent à son endroit, tout ce qui est en nous, effectivement, aussi, se met aussi en action, aussi pour glorifier, c'est Jésus qui a fait de grandes choses aussi pour nous. Nous, nous sommes un peuple qui lui appartient. Comme les scènes d'écriture nous les témoignent aussi, hein, le troupeau de son pâturage qui est sa main puissante et, et glorieuse réellement aussi conduit. Et nous, nous voulons vraiment nous laisser conduire par lui et qu'il qu veuille vraiment agir encore davantage. C'est pour ça qu'il nous est aussi nécessaire de lui donner ce dont il mérite. Hein, que nos âmes, nos cœurs et nos corps et tout ce que nous sommes, c'est pour ça que nous sommes 100% à lui et dans tout ce que nous sommes. Et c'est pour ça que nous lui implorons cette grâce de pouvoir nous aider, que partout où nous sommes, partout où nous passons, que nous puissions dégager et laisser cette trace et le parfum de Christ pour que ceux qui, ceux qui voient effectivement, et quand ils sont en difficulté, qu'ils puissent aussi voir ces témoignages que nous laissons auprès d'eux et qu'ils puissent avoir aussi la soif de pouvoir réellement recourir au Seigneur. C'est pour lui que nous vivons et c'est lui que nous servons. Et si cela est ainsi, nous croyons aussi que notre cœur est dans toutes les circonstances ou dans tous les domaines dans lesquels il, il, le cœur est appelé à pouvoir assister, qu'il soit simplement rempli de lui. Que ce soit lui qui soit le, le premier et qu'il soit aimé au plus profond de notre cœur, qu'il soit même celui qui nous conduisent dans nos projets, dans tout ce que nous pouvons prendre effectivement comme décision dans notre vie, parce que nous ne nous appartenons plus. Nous lui appartenons depuis le, le temps que nous lui avons dit, Seigneur, nous te donnons notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps, est ce que nous sommes. Pour que tu en sois le maître et le chef, effectivement, parce que c'est toi qui m'as sauvé, si je peux être aujourd'hui ce que je suis, mais c'est seulement par ta grâce. Donc nous comprenons très bien qu'il nous est absolument nécessaire de pouvoir être conscient de celui à qui nous appartenons, et que nous puissions arriver à réaliser aussi que celui à qui nous appartenons, nous sommes son esclave. Donc nous sommes esclaves de celui effectivement qui a eu effectivement la préminence, donc la domination sur nous. Ce qui veut dire qu'effectivement qu'en nous, en chacun de nous, on ne peut pas réellement pouvoir dire moi je veux ceci, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela, si... Alors il faut toujours dire si Dieu le veut, toujours, si le Seigneur le permet, alors je le fais. C'est-à-dire que je ne suis plus moi-même maître de moi-même, je dépends de quelqu'un auquel j'acceptais de me soumettre. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, effectivement, que la soumission à Dieu est fondamentale pour un chrétien. Le pas d'un chrétien, c'est celui réellement qui a ouvert son cœur et qui a reçu le Seigneur comme son sauveur personnel. Il n'y a pas d'indépendance, effectivement, soit à l'endroit des enfin de, de Dieu, effectivement. On est dépendant. C'est-à-dire que on ne peut pas faire ce que nous voulons faire, mais on dépend de ce que lui, il veut que nous puissions arriver à pouvoir faire. Et bien aimé, frères et sœurs, je crois que c'est important que cela soit compris, effectivement, pour chacun de nous, pour que nous puissions comprendre que le travail que le Seigneur fait dans chacun de nous, c'est que c'est un travail pour que nous puissions atteindre donc la perfection. Qui dit perfection, dit parfait. C'est pour ça qu'on dit que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que tout homme soit trouvé parfait, parfait en Christ notre Seigneur. Et ça, c'est nécessaire que... Euh, vous puissiez comprendre qu'effectivement, que ce n'est pas que le Seigneur fait un travail pour que vous puissiez en ce moment être dans des conditions où vraiment... Et, et C'est-à-dire sinon, cest qu'on arrive à un point où l'homme... Et je l'ai dit aussi une fois, souvent, c'est qu'on tente des dictons, fait des proverbes de ce monde, la perfection n'est pas dans ce monde. Oui, oui, oui, la perfection est là. Parce que ce n'est pas maintenant, ce n'est pas après que Dieu va vous rendre parfait au ciel je veux dire que au ciel non non non non si si parce que nos imperfections il nous parfait c'est comme ça que là où il y a un manquement il nous donne sa parole pour que nous puissions être redressés alors ça veut dire que toi tu ne peux pas te redresser toi-même voyez vous la bible dit que nous sommes sauvés par grâce cela au moyen de la foi ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne puisse se glorifier en quoi que ce soit simplement par sa grâce et comme le Seigneur le fait savoir et il nous a aussi préparé pour que nous puissions pratiquer les œuvres que lui-même a eu à pouvoir déjà mettre en place pour nous en fait c'est à dire que Nos, lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, il nous dit dans le livre des Hébreux une parole que par une seule offrande, c'est pas toi qui as offert l'offrande, c'est lui qui a offert cette offrande, cette offrande là comme il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé. Je viens au Dieu parce que dans le rouleau des livres, il est donc écrit de moi. Donc question témoin. Alors c'est pour ça qu'il s'est offert effectivement parce que cette offrande est, est, est, a toujours été parfaite. Hmm, c'est ce que Dieu. Alors c'est par cette offrande là, comme la Bible le dit, que nous sommes donc sanctifiés par cela que tous ceux qui sont sanctifiés, donc il les a donc amenés aussi à la perfection. C'est merveilleux de voir combien... Parce qu'on se pose la question de savoir comment Dieu le fait parce qu'il nous dit que nous amène à la perfection. Comment fait-il ce travail-là Ainsi vous comprendrez effectivement l'importance de pouvoir rester vraiment attaché à ce que Dieu nous dit et croire réellement aussi à la parole de Dieu pour que nous puissions réellement arriver à pouvoir... Que, parce que nous, nous réalisons combien Dieu est tellement très puissant et trop puissant et plus puissant et grandement puissant et que rien, absolument rien, ne peut lui être impossible. Vous avez entendu le témoignage de frère Je n'étais pas là. Hein Il ne m'a pas vu. Donc, je... donc son témoignage, vous l'avez entendu dans les détails. Je n'ai pas, pas entendu dans les détails. Chose impossible. Regardez-le. Chose impossible. Ah, merci beaucoup. C'est merveilleux d'avoir la chorale. Ah là là là là là. Il a fait. Il a Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous réalisez qu'effectivement, quelque chose que quelqu'un ne pouvait pas penser, mais Dieu le fait. Comment ne pas aimer un tel Dieu S'il a fait, ce qui te montre aussi que quand Amen. tu passeras. Amen. Pas de situation si grande. <rire> ne regarde pas la situation. ne regarde pas le problème. Mais regarde-moi. Ah, il est tellement si merveilleux. Tellement si puissant. Et alors, seulement pouvait dire, quand il était là, levant le main, il dit, quelle maison te bâtirais-je au Éternel Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Psaume 133. Tous les jours qu'il mettait donc Amen. Ah, ah, Amen, Amen. étaient tous inscrits. Avant. Donc, Amen. gloire à Dieu. Amen. Donc, ton problème, n'est <rires> pas ton problème, mais c'est son problème. Amen. Qui nous aide à, à ce que nous puissions monter dans dans cette dimension-là, pour que nous comprenions oui. qu'il nous a dit une parole apaisante et rassurante, que rien ne peut vous nuire. Amen. Quand nous sommes à lui, nous sommes vraiment à l'ombre de tout. Ah, c'est merveilleux. Nous sommes heureux et nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il nous bénit. Alors nous réalisons que cette année 2022, c'est vraiment une année extraordinaire. Il nous a aussi donné la grâce d'avoir un autre bébé. Et elle s'appelle Esther P. Notre frère Robert et notre sœur Dorine, ils ont eu aujourd'hui, enfin ils ont eu un bébé dont les photos ont déjà été... Hein. Nous remercions Dieu pour cela. Il est vraiment bon et il est vraiment merveilleux. Notre sœur Nicole, tout à l'heure, j'étais dans mon bureau et le frère Juliard était venu pour le service ici à l'Assemblée. Il est venu me dire dans mon bureau, je ne sais pas, mais mon épouse me dit qu'à tout moment, je dis, que Dieu soit béni, sois en paix, alors on pourra... Et tout d'un coup, il appelle et dit, ça commence. Donc, elle est dans les ambulances pour aller à l'hôpital pour l'accouchement. Nous prierons pour elle. Que le Seigneur, c'est merveilleux. Hein? Dieu continue à pouvoir nous donner la joie pour à, à cette année-ci. Et comme hier, vous avez bien mangé. Quel repas, n'est-ce pas? Tout le monde était dans la joie et tout ça. Eh bien, c'est aussi le mariage de votre sœur. Déborah et votre frère Eric. Donc, Déborah et Eric sont déjà mariés. Amen. Les parents ont voulu saisir l'occasion là pour que j'ai eu l'occasion de pouvoir prier aussi pour eux, de manière à ce qu'ils puissent être directement aussi aller dans leur maison. Donc, nous remercions le Seigneur pour cela aussi. Voilà pourquoi vous avez mangé. Hein? Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier pour notre sœur Nicole, remercier les Seigneurs pour notre frère Rosa, euh, Robert et la sœur Dorine, et aussi euh, euh, remercier aussi les Seigneurs pour notre sœur, notre frère. Tendre Père et précieux Soba, nous tenons devant ton ton de grâce pour te dire merci, merci vraiment pour euh, ce que tu as fait dans la maison de mon précieux frère Robert, que tu le bénisses, Père, avec notre sœur Dorine, en lui donnant. Un bébé qui est aussi le nôtre, mon bébé, de main, et nous nous réjouissons de cela, Père Saint-Dieu, d'une grâce extraordinaire que tu nous as faite, mon bébé, mais Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions, mon bénémoine, mes saint au Dieu. Tu es réellement le Dieu qui nous aime, pas sans Dieu, que tu prends soin, Seigneur. Merci de nous avoir donné encore cet enfant. Nous prions aussi pour notre sœur Nicole, mon bénémoine, Père Père, Dieu, qui, à l'instant, va à l'hôpital pour accoucher, Seigneur. Elle a besoin de ton assistance, de ton soutien, de ton secours, mon bénémoine, mes saint au Dieu. Parce que sans toi, elle ne peut pas rien faire de Dieu. Mais c'est toi qui assistes encore davantage, mon roi. Que tu puisses vraiment l'assister, enfin, que l'enfant vienne au monde nous puissions avoir la joie de pouvoir voir cet enfant. Mon Seigneur Jésus, tu es vraiment bon, mon précieux Seigneur et sauveur. Nous te remercions pour le bienfait que tu nous as fait, Seigneur. Merci aussi pour notre soeur Deborah Libandé, pour notre frère Éric. Oh Dieu, que tu sois béni, que tu le bénisses, Père saint Dieu. Tu es vraiment merveilleux dans ta façon de pouvoir faire les choses, mon roi. Et nous sommes vraiment consolés et nous sommes dans la joie de voir ta main puissante agir encore en ce jour et dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Et au Merci, parce que tu es vraiment vivant, Père, car nous t'avons prié ainsi, Père, au nom du Seigneur et sauvage, Jésus-Christ. Amen. Il est vraiment bon de louer notre Seigneur et de le servir pour tout le bienfait fait qui ne cesse de pouvoir réellement nous apporter. Ah, notre frère Enzo, que Dieu te bénisse. Alors, si j'ai bien compris, maman est rentrée à la maison. Maman va bien avec papa. <rire> <rires> ah là là là là là là, ça c'est merveilleux ça. Hein? Alors comment on n'est pas les Louis hein? Remercions-le. Tendre Père et précieux sauveur, oh tu connais notre précieux frère, son amour à ton endroit, ton œuvre, Père. Aujourd'hui encore, malgré les problèmes des carburants, lui, sa femme et ses enfants ont traversé des contrées, Seigneur. Jésus-Christ, mon roi, que tu le bénisses, Père oh Dieu. Quel bonheur de pouvoir entendre combien tu as eu à pouvoir agir, mon béni, mon père dans cette famille, bénémoine Père saint Dieu où les diables avaient dit que je vais tout détruire, Père. Mais tu es le Dieu qui a eu à démontrer que tu es le Tout-Puissant, mon sauveur. Merci encore d'avoir rassemblé cette famille, Père, Dieu. m'avoir donné la grâce, Père Dieu, de revoir le parent ensemble, Père. Ça a toujours été un bonheur. Un rêve, mon Père du puissant. mais tu l'as accompli pour mon précieux frère, pour sa famille. Que ton nom soit béni et glorifié, mon roi. Tu es vraiment le maître, mon béni, Père Saint-Dieu. tu le faire parce que tu l'as fait, parce que tu es le tout-puissant, Père Dieu. Chose impensable, mon béné Père dieu mais tu l'as accompli. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance et la victoire. Merci pour tout Père. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus Christ. Amen. Oh oui, il est bon, notre Seigneur et, et notre Dieu. C'est là que nous comprenons que toutes choses sont vraiment possibles et qu'il ne faut pas se décourager, mais persévérer donc dans la foi. Et c'est à cela que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. Aussi accorder ce privilège d'avoir parfaitement aussi cette foi qui vient de lui. Dans les livres des Hébreux au chapitre 1, nous pouvons nous lever pour lire. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. On ne sait pas combien de temps on va passer dans les Hébreux. Et nous prions seulement que Dieu nous aide et nous soutenir pour cela. Dans les Hébreux au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé donc par le Fils qu'il a établi donc héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant donc le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant donc toutes choses par sa parole puissante, a fait donc la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu Très-Haut est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Nous te disons merci notre Père de ce que nous lisons, ta parole à toi qui console nos cœurs, qui réjouit. Mon bien-aimé Père Saint, tu es vraiment Dieu. Et ta parole à toi est vraiment à toi, mon bien Père Saint, parce que tu es vraiment profond. Et quand nous lisons, Seigneur, la profondeur est toujours là, elle demeure, demain de saint Dieu. Et montrant que c'est toi, Seigneur, que ton nom soit vraiment béni et exalté, Seigneur. Soutiens-nous et, et parle-nous encore ce matin, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, afin que nous puissions apprendre de toi, mon aimé Père. Nous aimons apprendre de toi. Nous aimons nous asseoir à tes pieds, Seigneur, pour apprendre de notre maître, mon bien Père Saint. C'est toi qui nous a donc appelés aussi, mon aimé Père Saint toi aussi qui as la capacité de voir nous parler nous conduire encore davantage. Viens nous instruire encore, nous enseigner Seigneur. Je te demande grâce et pardon encore ce matin. Soutiens-moi Père, j'en ai besoin mon Père saint Dieu. Que ton nom soit exalté. Nous te remercions pour ce que tu fais. A toi sois la gloire, la puissance et la victoire Père. Saint. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est quand même extraordinaire de voir combien les choses... De Dieu sont <rire> d'une manière, en fait, commence à devenir un peu plus, beaucoup plus clair encore à chacun de nous. Et cela, d'une manière assez particulière, dans la manière dont Dieu lui-même se révèle effectivement dans sa parole. Nous pouvons réaliser que, que ce que nous lisons comme. <rire> Sainte Écriture, donc la parole de Dieu elle est tout à fait particulière parce que si c'est un livre qu'un homme aurait écrit vous savez vous lisez vous lirez quelques pages effectivement vous en avez lu une fois, deux fois c'est suffisant parce que déjà vous savez ce que l'homme a eu à pouvoir dire dont l'histoire vous la connaissez mais quand vous prenez la Bible vous pouvez lire la même écriture chaque jour, elle est toujours extraordinaire. Il y a toujours une profondeur qui qui sort de là. Qui Alors, En fait, la Bible, la parole de Dieu, on ne la tarira jamais. Non, c'est... Le même chapitre verset, on peut le prêcher à plusieurs manières, d'une manière ou d'une autre. Effectivement, oui. vous l'apprenez parce que là-dedans, il y a quelque chose de surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Et comme on nous dit aussi que la parole au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle demeure Dieu en fait. Et alors, nous réalisons que si cela est ainsi que la parole est Dieu, donc ce que nous avons ici, que nous lisons ici entre nos mains, nous tenons, c'est Dieu sous la forme écrite. Alors, si cela est là ainsi que c'est Dieu sous la forme écrite, parce que l'écriture ici a eu à pouvoir prendre vie. Vous me suivez oui. Pour démontrer que c'est la vérité. Parce que on nous a dit qu'effectivement, que le commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, puis, et, et cette parole a été faite chère. Donc, ce que nous avons ici, sous forme écrite, la Bible nous fait savoir qu'elle a été faite chair. Et Dieu a permis que nous puissions la voir sous la forme écrite pour qu'elle soit apportée aux hommes. Que les hommes comprennent effectivement quelle est donc leur origine, d'où ils viennent et pourquoi. Parce que... Pourquoi, effectivement, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a de l'eau, il y a tout ça, effectivement. Et aussi, pourquoi tous ces problèmes, effectivement, ont été, quelle est l'origine de tout cela, en fait. Et Dieu n'a pas voulu laisser l'homme dans l'ignorance, en fait. Mais Dieu a voulu que l'homme apprenne et comprenne, effectivement, l'environnement dans lequel il se trouve. Vous voulez savoir pourquoi nous avons des problèmes et des soucis Mais parce qu'il y s'est passé quelque chose. Parce qu'avant cela, l'homme n'avait ni problème, ni soucis, ni tracas. Adam n'avait pas de tracas. Il n'avait pas de soucis, il n'avait aucun problème qui pouvait arriver à pouvoir, effectivement, ben, il était tranquille, effectivement. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et tout allait très bien effectivement. Il n'y avait pas de problème en réalité effectivement. Mais c'est quand quelque chose s'est passé effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que euh, depuis que l'homme ne faisait que obéir à la parole de Dieu. Et puis, si nous retournons encore plus loin là-bas, nous remarquerons une chose qui est extraordinaire. La relation que l'homme avait avec Dieu, c'est une relation d'amour, une communion en fait. Et vous remarquez très bien que dans cette relation d'amour avec Dieu, dans la communion, l'homme ne trouvait rien qui soit une obligation pour lui, qui soit une exigence effectivement, mais il trouvait qu'effectivement que tout ce qu'on lui demandait, c'était tout à fait normal. Alors on n'a pas eu à pouvoir se poser des questions, ben pourquoi je dois faire ceci, je ne sens pas... Une... Non, non, non, non, non, non. Malgré que Dieu lui avait le libre arbitre effectivement, mais cet homme prenait plaisir effectivement à être avec Dieu dans l'environnement que Dieu. Effectivement... Ça, pour, pour lui, c'était donc normal de pouvoir obéir à ce que Dieu a dit. Il Mais tu ne mangeras pas de ces. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, quand Dieu a dit cela l'homme, pour lui, c'était normal d'obéir simplement. Pas se poser la question Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi Non Dieu l'a dit, et puis on, comme j'aime tellement Dieu, je lui fais tellement 100% confiance et puis je le fais 100% confiance, mon bonheur est vraiment assuré. Amen. Que dois-je faire encore d'autre Pas si je veux, quoi que tout est là. Tout ça, je ne vais pas planter, je ne l'ai pas fait moi-même. Non, j'ai trouvé que Dieu avait déjà préparé. Amen. Ce que Dieu me demande simplement, gloire à Dieu, c'est simplement l'obéissance. Parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tout ce dont tu as besoin, nous l'avons entendu dans le psaume 139, avant qu'aucun d'eux n'exista. Donc tout ce dont tu as besoin là, et que tu auras encore besoin demain, Dieu l'a déjà fait. C'est pour ça, frères et sœurs, nous, nous prions Dieu qui nous aide à voir qu'on pense là. C'est pour ça dit, mais ne vous inquiétez de rien. Mais Dieu a déjà fait, il a déjà pourvu effectivement à la chose qui était faut. C'est pour ça que comme cet homme-là était là, fini. Donc, il avait seulement à pouvoir simplement avoir confiance croire simplement à ce que l'Éternel, notre Dieu, lui a dit. Donc, ça dit que la communion, la, la, la, la, la, les moments bénis qu'il avait avec Dieu, effectivement, il en trouvait il a en, il en éprouvé un, un plaisir immense de voir quand même avoir cette communion avec Dieu. Donc, chaque jour, effectivement, il, il savait que, hein, à un moment, ben, Dieu serait là, effectivement, et il parlerait avec lui, comme la Bible le fait comprendre aussi. Cette Donc, c'est ainsi aussi que, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, ce ne sont pas des, des choses extravagantes que Dieu nous demande, effectivement. C'est de voir, aspirer à pouvoir avoir ce moment de communion avec Dieu où Dieu vient te parler aussi. C'est comme ça qu'Adam était effectivement. Et cela lui donnait effectivement autant d'assurance, effectivement, autant d'aisance, de, de, de, de effectivement, dans ce qu'il était, pour arriver à pouvoir, effectivement, que quand Dieu lui disait, c'était des choses tout à fait normales. Mais aujourd'hui, nous, c'est pas comme cela. Nous, nous pensons effectivement, quand la parole de Dieu nous vient, effectivement et comme ça nous, nous sommes poussés à pouvoir tu penses d'abord, je dois faire ceci. Et puis, la plupart, le grand danger que nous avons effectivement, et ça c'est la pollution de Satan. Ce qui a fait de toi effectivement quelqu'un qui a confiance en toi-même. C'est ça la grosse erreur que vous avez commise. Ce n'était pas ça qui a d'enversé. Non, parce que vous direz, mais frère, est-ce que c'est possible Est-ce que est ce que tu nous dis est vraiment vrai Mais comment est-ce que tu pouvais le savoir Mais nous avons eu les derniers Adam. Les derniers Adam a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre de pouvoir à faire. C'est comme ça qu'ils étaient les premiers. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Soumis à 100%, il dit, c'est ce que je dis, mais je ne suis pas venu faire ma volonté. Je viens, vous faire, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Non, c'est comme cela que, et nous avons un sérieux problème, nous, c'est cela, en fait, effectivement, que le combat, parce que Satan s'est tellement délivré, et les racines est là pour que nous puissions arriver à pouvoir nous tenir comme les choses doivent se tenir. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu, que Dieu envoie, si simplement on peut ouvrir les oreilles et comprendre, effectivement, c'est notre bonheur, parce qu'il dit, mais, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, c'est elle, effectivement, qui nettoie, qui enlève toutes les saletés que Satan eu à pouvoir polluer en dans les ans. Donc, effectivement, aussi, pour que réellement, nous soyons purs maintenant, en fait, que la parole de Dieu puisse avoir sa place, effectivement, au-dedans de nous. Et là, il n'y aurait pas de difficultés pour nous, effectivement. C'est pour ça qu'on nous parle, effectivement, du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Amen. <rire> Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et vous les cherchez de tout, fardeau, effectivement, je vous donnerai du repos. Alors, vous savez, en parlant du repos, je pense dans le livre des Hébreux chapitre 4, je pense que c'est là. Si Jésus lui eût parlé, lui donner du repos, mais on n'en reparlerait pas encore. Est-ce hein. que vous vous souvenez Hébreu, chapitre 4, pour que vous puissiez voir, effectivement, cela il dit. Qu'ayons donc verset quatre verset quatre verset, 4, verset 1, dit mais donc tandis que la promesse entrée dans son repos suffit encore et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien que à eux mais la parole que leur fut annoncée leur servit de rien parce qu'elle ne trouva point ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos vous entendez cela « Selon qui dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique que ces œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ces œuvres le septième jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur obéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas à vos cœurs. Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Vous vous souvenez Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de sienne. Donc, quand tu rentres dans ce repos-là, tu ne reviens pas encore pour pouvoir. Puisque quand Dieu s'est reposé, il n'a plus retravaillé. Donc, dans ce repos-là, tu ne vas plus, effectivement. Une fois rentré là-dedans, il va dire Seigneur, donne-moi l'amour pour mon frère. donne-moi ceci. Non, parce que quand tu es là-dedans, il n'y a plus d'effort à pouvoir faire. Tu as reçu ce que Dieu t'a donné. Donc, là, tu te reposes. Maintenant, ce sont maintenant les œuvres qui se manifestent, en fait. Ce que Dieu a eu à pouvoir préparer en bâton, tu le mets simplement en pratique. Est-ce que vous comprenez Donc c'est ça, effectivement, qu'on doit comprendre en réalité, comme cela, nous lui avons fait référence avec euh, ici, euh, avec Adam dans le euh, jardin d'Éden, qui démontrait qu'effectivement, que, il avait une pleine confiance, il avait tellement l'assurance parce que tout autour de lui, effectivement, démontrait que Dieu avait placé chaque chose, effectivement, pour son bien. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de pouvoir réellement écouter la parole de Dieu et s'y accrocher en fait davantage et obéir quand si Dieu nous enseigne, si Dieu nous instruit effectivement, c'est pour notre bien. Il ne veut pas que... Parce que Satan vient quand Dieu vous enseigne, Satan vient aussi s'aimer aussi, délivrer. Et alors maintenant, vous commencez à pouvoir vous interpréter tout ce qui a été dit. Dieu ne vous a jamais, je vous ai jamais demandé d'interpréter sa parole ni à personne d'autre, Dieu nous a simplement demandé de pouvoir croire, Amen. obéir, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc c'est ce que Dieu nous demande. Juste obéir. Alors, croire, obéir, effectivement, à la parole de Dieu, alors maintenant, la parole de Dieu elle-même va s'interpréter et donner explication. Parce que l'auteur de cette parole, ce n'est pas toi ni moi, mais c'est Dieu, en fait, qui connaît donc sa parole. Donc, quand vous entendez la parole de Dieu, dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si pas vos cœurs. C'est-à-dire que ne soyez pas désobéissants, incrédule effectivement, comme nous pouvons le lire encore un peu plus loin, effectivement, s'ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Donc, vous savez cela, non, pendant 40 ans, ils ont... Et pourtant, pendant 40 ans, ils voyaient les œuvres de Dieu. Ils ont bu à ces rochers qui les suivaient. Ces rochers étaient donc Christ. Ils ont mangé le pain, effectivement, qui du ciel, effectivement. Donc, ils, ils ont eu à pouvoir avoir, effectivement, les, la nourriture dont Dieu a pourvu dans tous les domaines, en fait. Et ils ont vu cela. mais rouge ou effectivement, si Ils ont traversé. murs de n'en Il y a tellement de choses que Dieu a fait, effectivement, qui démontraient que, Seigneur, ces dieux-là étaient vraiment puissants, vivants, et ici vivant en action. Ce n'était pas des, des statues là-bas, comme des têtes d'oiseaux, que les Égyptiens adoraient tout ça. Non! Israël avait un Dieu vivant qui parlait, qui bougeait, qui montait effectivement, qui nourrissait son peuple, qui en prenait soin, leurs chaussures, leurs vêtements, mais pendant 40 ans. Donc c'était le Dieu tout-puissant. Non seulement c'était, mais il est le Dieu tout puissant. Mon oh frère et ma soeur, c'est cela que Dieu veut qu'aujourd'hui, parce que Dieu va vraiment. Clôturer l'histoire de l'humanité. Mais c'est sûr et certain, il faut que chacun de nous puisse comprendre sa place, effectivement, être positionné, qu'il puisse pas être quelqu'un qui dit, comme je l'ai dit, mais étant arrivé trop tard. Non. Donc, c'est pour ça que quand Dieu nous parle, effectivement, il nous fait introduire dans les choses beaucoup plus profondes, il faut qu'effectivement, que nos cœurs soient ouverts. Et comme je l'avais aussi démontré l'autre fois avec mon frère Jonas, effectivement ici, auquel j'ai demandé la bouteille d'eau, que je le répète encore, cette bouteille d'eau était vraiment remplie. Et si vous remplissez encore, continuez à avoir rempli la bouteille d'eau qui est remplie, ça vous sert à rien. Vous perdez encore davantage ce que vous mettez parce que ça ne va pas entrer. Et pour maintenant que ça soit effectivement bien, il faut vider la bouteille. C'est pour ça que le Seigneur dit, on ne peut pas mettre du, du vin nouveau dans de vieilles outroires. Parce que pourquoi les vieux outils sont des sexes, effectivement, la rigide, effectivement, carré dans l'air, je vous mettez, effectivement, quand les vins nouveaux, quand ça commence à dilater, effectivement, comme ils sont tellement, ça va exploser. C'est pour ça que vous voyez les colères, effectivement. Oui, il a dit ceci, il a dit ceci. non, mon frère, si tu étais dans des autres œuvres, effectivement, tu verrais que quand la parole rentre et que ça bouge, effectivement, vous bougez avec. Vous prenez la forme, effectivement. Vous ne savez pas, mais oui, mais ceci, c'est là. Non, non, non, non, non. Vous suivez les mouvements de l'esprit, la main de l'esprit, mon frère et ma soeur. Ne reste pas trop tard derrière. Toujours, nous, c'était comme ça. Non, à plusieurs reprises, il a parlé à nos prophètes, mais dans ces temps, il a parlé par les fils. Alors, ce ne plus la même chose, mon frère à moi. Alléluia, les choses ont changé, tu restes en arrière, tu restes là-dedans, c'est fini, l'enlèvement tu ne vivras même plus. Non mais c'est quand même quelque chose de tellement si important que vous compreniez que nous ne venons pas dans un théâtre. Il s'agit de ta décision, ne joue pas avec ta vie pour des choses tout à fait inutiles qui ne servent à rien. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, d'avoir tous les buildings, tout l'argent, l'ordre On peut même vous les donner, frère et sœurs, mais ça vous servira à quoi Dans les cercles, n'oubliez Jamais cela, vous irez seul, sans papier, sans rien du tout. C'est pour ça que quand on apporte la parole de Dieu, vous êtes toujours distrait. Vous avez pensé, même tout ce que vous faites, que vous voulez faire là, asseyez-vous, ne fisez qu'un moment. Bon, il y a ce qui me préoccupe, c'est mon diplôme. Et puis quand tu auras le diplôme Bon, ça, c'est qui me préoccupe maintenant, c'est mon mariage. Et puis, quand tu auras le mariage Quand je me c'est maman, ma maison. Et puis, quand tu auras la maison Et frère, oh, la voiture, quand tu auras la voiture, tu voudras encore une autre. Tu voudras encore une autre. Tu voudras encore. Tout... cest à qu'en fait, réellement, vous ne savez pas ce que vous voulez, en fait. Dieu vous donne le meilleur. Et vous perdez des temps pour des choses inutiles. Mon frère, je dois me battre pour mon salut. J'ai besoin de pouvoir savoir où j'en suis avec Dieu. Parce que les mariages tu l'auras. Les voitures, tu, tu l'auras. Et puis, tu en seras même fatigué. La Combien aujourd'hui sans mariés qui, qui se plaignent pas Ah, si je savais, je ne serais pas marié. Mais oui, bien sûr. Mais avant cela, quand on dit, mais non, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, c'est extraordinaire. C'est terrible que les gens ne comprennent absolument rien. Frère, s'il faut mourir, si un jour, Alléluia. vous entendez qu'on vous dit que oui, Jésus va t'abandonner. Oh, là il faut. Ah, là il faut. Non, pas ça. Non, pas ça. J'ai pris Jésus. Dans la nuit, Seigneur, viens. À quoi soit, Dis-moi ce que j'ai fait. Je dois me repentir Ah oui, c'est ça, mon frère. Alléluia. Oui, madame. Oui, monsieur, et c'est la vérité, mon frère. Amen. Toutes les autres choses, on peut vous enlever. Laissez-les. Parce qu'il vous aura encore au double de cela. Job, Job, Job, Job. Job, Job. Il en a ce qui est perdu là-bas. Certains. Et puis, tout le monde, tout la, tout, la, la, la richesse qu'il avait, tout a été dit. Parti, parti, parti. Même son corps malade en plus. Il n'avait plus rien intention pour se gratter, mais jamais Job n'a maudit Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Oui monsieur, oui madame. Job a dit, on lui dit, mais d'où dit Dieu? Mais dit jamais. Je préfère moi mourir, mais que Dieu soit glorifié. Il dit, il a donné. Alléluia, il a repris. Alléluia, que son nom soit glorifié. Toi aussi sois comme ça. Nous ne vivons pas pour les biens de la terre. Nous vivons pour... Amen. Et la parole dit, mais recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Et toutes les autres choses, vous seront de dire. Job est resté tellement attaché à Dieu. Qu'il avait 100, 100, 500 bœufs, il en a 1000. Au double. 500 chameaux, toujours 1000. Et il avait combien Vous connaissez le nombre d'enfants Ils étaient combien et combien Dieu lui a donné exactement ses enfants le même nombre de filles le même nombre de garçons Dieu fait toujours ce que l'esprit de l'homme ne peut pas s'attendre en fait parce qu'on limite Dieu donc il nous est absolument nécessaire de pouvoir surtout chercher ce qui est plus important pour notre âme. je pleure, je dis mais Seigneur tu leur parles, ils écoutent, c'est comme si ça rentre ici, ça sort là-bas. C'est-à-dire que si vraiment le point principal était ce que Dieu vous demande, c'est-à-dire Dieu lui-même, et puis votre... C'est normal. Et ça devait être quelque chose de tout à fait... Je crois de tout mon cœur que Dieu vous a donné cela. Mais vous êtes tellement égoïste et... Oui, et que vous aimez tellement vous-même. Il faut, il faut comprendre une chose. <rire> Juste un exemple pour que les gens comprennent facilement. Vous savez, quand on prend une marmite, et tout à l'intérieur, vous savez, la viande ou le poulet que vous faites dans le mandat, et bien, tout cela, vous le cuisez sur le feu. Et quand vous le cuisez sur le feu, qu'est-ce que vous faites vous couvrez quand même, non j'ai pas vu quelqu'un, à moins que je ne sais pas, moi, il y a peut-être une technique nouveau, vous savez. Cuisez la viande, elle est toujours, vous couvrez que les deux plans qui sont je crois que pour garder quand même la saveur, cuisez tous les oignons que vous avez mis quand ça monte et tout ça, on que ça ça reste là, ça rentre encore, ça se pénètre encore dans la viande. Je ne suis pas cuisinier, mais vous y êtes. Donc ça reste dans la viande. Parce que quand vous ouvrez, ça part, hein mais quand vous mettez là-bas la concentration, tout ça rentre dedans. C'est vrai, non Qu'est-ce qui empêche maintenant, par exemple ben C'est pour ça que vous comprenez. Quand tu as c'est tellement bien cuit, pour pouvoir savoir que c'est vraiment bien cuit, qu'est-ce qu'on fait On enlève. Quand on enlève le couvercle, vous sentez que hmm, Ça fait du bien. Donc vous savez que y toute la saveur là-dedans. Mais aussi longtemps que le couvercle est dessus, vous ne connaissez même ni la qualité de la viande ou du poisson que vous avez préparé, ni même son odeur. Donc, mais pourtant, tout est dans la casserole. C'est quand on, nous, on enlève ce couvercle que maintenant le parfum vient. Vous pouvez maintenant apprécier ce qui est à l'intérieur. C'est comme ça que vous êtes. Tout ce que Dieu a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est dont vous avez besoin. Dieu a déjà placé les choses. Amen, amen. Je prie pour que vous puissiez comprendre. J'utilise peut-être le langage, je vais utiliser le la langage tellement simple. Même des charbons et des casseroles pour que vous puissiez peut-être comprendre. Mais les gens qui ont les grands cerveaux, <rire> il faut qu'ils descendent un peu pour comprendre avec l'ABC parce que tout le monde quand même comprend charbon, casserole, couverte Maintenant, regardez c'est pour ça que vous devez comprendre le plus grand ennemi donc votre plus grand ennemi c'est pas lui c'est pas toi, c'est pas l'autre le plus grand ennemi vous le connaissez non bon alors si vous le connaissez pourquoi vous ne le chassez pas vous êtes toujours accroché à lui. Et vous me dites maintenant que vous le connaissez. Vous le connaissez là-bas Vous le connaissez vraiment Votre plus grand ennemi qui vous cause des problèmes tous les jours de votre vie. Vous le connaissez C'est qui alors C'est qui C'est toi. Donc toi-même, tu es l'ennemi de toi-même. Mais pourquoi tu ne les chasses pas Tu l'aimes tellement. moi, Mais c'est les mots-là qui t'est détruit. Vous me regardez, mais c'est la vérité. Et pourquoi ne pas les chasser Parce qu'il faut les combattre, ces moi-là. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. C'est ça le pied de l'ennemi. Hein? Il est tellement accroché à toi, mais c'est ton adversaire. Oui. Tu dis, toi ici, adversaire de moi, je te regarde dans le miroir. Je ne veux plus te voir à côté de moi. Plus toi ici. Non, fini, fini, fini. Ah oui, donc si tu les chasses, alors. Tu verras comment ta vie sera. Amen. Tu ne seras plus jamais orgueilleux parce que c'est lui qui te dit Mais tu es meilleur. Tu es ceci. Ah, moi, Donc, c'est lui, ne vaut rien. Donc, c'est ton adversaire. Alors que toi, tu dois avoir la victoire dessus. Lui, il est là pour t'empêcher. Mais c'est vrai. Pas les frères, pas la soeur. Mais toi-même. Mon frère, fait le travail sur toi-même. Pourquoi je me considère comme étant plus grand que lui Qu'est-ce que je suis Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu veux me faire comprendre Il n'y a rien de moi. Ce qui est plus grand en moi, c'est Jésus en moi. Amen. Alors si le Seigneur est en moi, il est en lui. Eh bien, nous sommes la même chose. Amen. Alléluia. C'est ça, mon frère, l'ABC, je vous en supplie. À ce moment-là, tu ne peux pas détester l'enfant de quelqu'un. ou ton Non, non, non, parce que tu regardes tu dis, mais ce n'est pas possible. L'enfant de mon frère, c'est mon enfant, moi. Amen. Le frère ici, il est comme moi. La soeur ici, il est comme moi. Si, il est moi aussi. Est... Frère et sœur, les choses seront différentes. On ne serait pas comme nous sommes. Notre problème, c'est nous-mêmes. On est toujours là. Il a dit, il nous a fait, il a fait. Bien sûr, mais... Et quand je suis, je combats les, les, les mois là ben comment je suis effectivement On peut dire, on peut faire. Je continue la marche. C'est pour ça qu'il dit, mais ne rendez point le mal pour le mal. Toujours rendre toujours vous le bien. Quand on t'a fait du mal, Seigneur pardonne. Seigneur accorde. Parce que Dieu t'a fait comme cela. Est-ce que vous suivez Alors nous l'avons lu, Alors dans les scènes d'écriture, nous l'avons dit, dans le livre des Hébreux au chapitre 1, les temps. Au chapitre 1. Alors c'est pour ça que nous devons être très attentifs dans ce que Dieu nous donne. Pour que nous puissions savoir qu'effectivement, que nous ne sommes pas là pour écouter comme les autres écoutent, effectivement, religion, nous avons la connaissance. Non, non, non, non, non. Il faut que les choses que nous entendons, Dieu veut qu'elles se trouvent en nous. C'est parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu que des problèmes continuent parmi nous. Il y a des ceci, il, il y a des cela. Nous l'avons vu effectivement qu'Adam ne faisait pas des efforts. Adam, il aimait bien s'accompagner avec Dieu. C'était pas une obligation pour s'entendre quand Dieu dit, par exemple, Adam, ton pantalon là, il est tellement un pantalon qui est tellement serré, serré comme un petit saucisse avec des bâtons qui sont là. Il dit, c'est pas bon. Oh non, c'est la mode. C'est la mode. Dieu dit, c'est la mode. dit, c'est la mode. Moi, je te dis que ce n'est pas bon. C'est comme des bâtons qui sont sortis là. Adam ne pouvait pas discuter. Hein? Et dire Seigneur, oh mon Dieu, tu vas dire que j'ai comme des bâtons qui sert dans les pieds. Pas de problème, je vais trouver un bon pantalon qui s'ouvre bien là, qui couvre bien quand je suis des debout. On ne voit pas mes bâtons. Amen. Parce que tout le hein, temps ici, on a toujours des, des présences. Écoutez, j'ai toujours eu à pouvoir dire la parole de Dieu est prêchée. C'est surtout, surtout pour les enfants de Dieu. que Dieu s'adresse. Parce que si vous commencez à monter dans le cœur, parce que ce n'est pas moi qui vous combattez. Vous dites à Dieu, non, non, non, Seigneur, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et les John John John, a fait sortir la mode. Et toi, tu étais où Tu étais dans l'ancien temps. C'est ce que vous pouvez dire. mais c'est vrai. Quand on t'a dit, toi, on dit non, pourquoi tu veux nous renvoyer encore C'est comme ça les jeunes. Et hein. nous envoyer encore au Moyen-Âge. Non, maintenant nous sommes autant Dieu. Il faut, faut, faut considérer. Il faut être à la page. comme ça que vous dites non. Il faut être à la page. à la page, effectivement. Et vous pensez que Dieu n'est pas à la page. Avant que la page soit, lui, il était. Frère, vous vous prenez pour des gens qui sont intelligents. Tous ces gens-là vont dans les, dans les, dans les trucs des témoins, tout ça, pour prendre les choses. Qui doit vous dire. c'est vrai, pour pouvoir vous être très souillant aux yeux de Dieu, bien sûr que oui. Qui ne connaît pas la page Qui ne, qui ne connaît pas l'habillement Qui a habillé Salomon Frère, vous vous prenez pour qui Vous êtes. Ah, non, la mode. Vous vous habillez comme des chiffons et des saletés, vous dites que nous sommes habillés. Et puis vous êtes tout mais C'est la vérité, non Oh, vous ne connaissez pas, frère, vous connaissez pas que Je remercie Dieu qui nous a gardés quand même avec la pensée de l'ancien temps. Amen. Amen. Même si nous sommes heureux. Parce que si Dieu est apaisé à mon endroit, je glorifie Dieu. Mais si Dieu est quand il est en colère parce que tu vois là, parce qu'il est un bouton dans les trams, dans les trains, tout ça parce que j'ai vu l'amour dans les journaux. Et quand je porte comme ça, tout le monde est comme ça. Mais toi tu n'es pas comme tout le monde. Non, tu n'as pas besoin d'avoir l'esprit du monde. Toi, tu as appelé à avoir l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Dieu, il ne peut pas... Et ça, c'est quoi C'est dans le livre des Galates, hein Je vois que c'est pas Galates, il y a très bien, je pense, que C'était qu'il là Nous revenons dans les... Corinthiens s'il vous plaît, dans les Hébreux. Les Galates, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela, je pense que... Ah, je pense que... Ah, ah, voilà. Galate chapitre 5, le verset, euh, le verset 16. Vous suivez Galate 5, verset 16, il dit Marchez donc selon l'esprit. Vous voyez l'esprit en hein, question Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez ça Car la chair a des désirs. Dis bien, la chair a des désirs contraires à ses désirs de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux en fait que vous ne fassiez pas ce que vous... Voilà C'est ça les combats en fait. Nous sommes dans la chair. Et nous avons le désir, nous avons le point de vue. <rire> Et vous remarquerez très bien que si vous continuez plus loin dans cette équipe, on lui dit, dit, mais ceux qui sont à Jésus Christ notre Seigneur, on fait quoi? On crucifie. Ça, c'est la chair avec quoi? Avec ses passions et. Ça, on ne vous a pas obligé. Hein? Non. Et on ne vous oblige pas. C'est ça le combat que vous avez. Jeune fille, jeune homme. Parce que ah, si je ne suis pas la mode, comment est-ce qu'on m'aimera Comment est-ce que je serai attirante Mais non, vous ne devez pas devenir une chien, comme je dis toujours, comme une viande au marché. Non, soyez simplement respectable, honorable. Les hommes vous respecteront. Vous n'avez pas à faire des serrages, des ceintures, je ne sais pas moi quoi. Et comme vous le faites, vous connaissez vous-même, je ne vais pas faire des dessins ici parce que je ne passais pas longtemps. Vous le savez d'ailleurs, vous savez vous-même. Il faut serrer, il faut serrer. Et puis quand on dit pas, il faut qu'il y un Soyons ce que nous sommes honorables, respectables. Nous le faisons parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Parce que vous voulez quand même me voir, je viens ici avec un t-shirt, ah, uh, Hollywood, Hollywood, les, l'étoile les, les du monde, je ne sais absolument rien. Avec les vous, vous, vous trouvez ça normal <rires> Non. Vous comme parce que c'est l'été, tout ça, c'est le temps de shot de compandecules, de Je viens ici aussi avec. Ah oui, c'est ça. C'est pas normal, hein là si vous commencez dans ce que vous dites ah, Seigneur, ce n'est pas possible. Eh bien pour vous aussi, ça ne peut pas être possible. là. Donc il faut qu'on soit bien propre. Et pour aller dans la maison du Seigneur. Hein? Pas comme si on vient n'importe Non, non, non, c'est la maison du Seigneur, on honore Dieu, on vient proprement, on ne peut pas délabrer quand même. Hein? Je veux dire que quand vous avez la possibilité de pouvoir quand même avoir quelque chose de propre, j'ai toujours vu, même dans, vous savez, dans toutes les églises, effectivement, ce un dimanche, mais tout le monde, même s'il n'a pas de moyens, il va cirer ses chaussures la dit, c'est le jour du Seigneur. S'ils savent le faire, vous ne faut pas quand même, comme si vous êtes tellement évolué que vous puissiez pouvoir vous habiller, vous vous déshabiller. Mais c ça, c'est quelque chose que ça doit être en oh nous. Pas l'obligation, mais on sent que le Saint-Esprit est là, il conduit effectivement. Parce que parfois, vous vous battez contre le Saint-Esprit. Hein. Là, à la maison, vous grattez la garde-robe, effectivement, vous mettez, c'est tellement. Vous faites, non, oh, ça va. Oh, je vais faire comme ça. Vous savez ce que vous cherchez. Vous dites, mais ne fais pas ça. Donc ne mettez pas ces gibas-là, ou ne mettez pas ces pantalons là Non, ça va aller vous forcer. Et vous venez quand même, effectivement. Vous allez sentir qu'effectivement, que la journée ne sera pas tellement très bonne. Hein. Hein? Vous aurez même porté, cela pour vous sentir hein, à un certain moment comme si vous-même, parce que l'attention que vous désirez, effectivement, vous ne l'avez pas trop donnée. On n'a même pas remarqué que vous l'aviez. Et vous étiez même là. Ah, tu étais là. Non, non, non. Donc j'ai fait tout ça ici pour passer inaperçu. Nous, je ne t'avais pas vu. Nous, non, c'est vrai, sœur. Non, non, non, non, non, non, non, Je ne peux pas comprendre que tu ne m'avais pas vu. Non, non, non, dit, je ne mens pas, je dis la vérité. Je crois que c'est comme si j'étais aveuglé. Pas que Vous comprenez que c'est nécessaire pour nous, effectivement, de, de revenir aux choses qui sont importantes de notre vie. Alors dans les livres des Hébreux, effectivement, comme nous l'avons lu. Au chapitre, nous avons lu le chapitre 8, effectivement. Enfin, le chapitre, chapitre 8, je pense c'est cela, pour que nous puissions entrer dans les choses. Regardez très bien. Chapitre 8, il fait savoir cela. Oui. Et ça, c'est absolument nécessaire pour que nous entrons dans cela. Alors, il nous fait savoir que le point capital de ce qui vient d'être dit chapitre 5, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ce que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis donc à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. D'abord, nous comprenons effectivement que maintenant là, comme nous pouvons, nous pouvons le voir effectivement dans le... Euh, merci beaucoup. Dans le tableau qui est juste... Euh, euh, Derrière moi, ici, il nous est donc montré que tout ce que, ici, c'était donc les tabernacles, je reprends tout ça, les, les tabernacles, donc ils servaient dans un tabernacle terrestre, donc, ce qui est dans le... Tout ça, donc, c'est cela aussi, effectivement, donc, tout ça, vous tabernacle, ordonnance occulte, et tabernacle terrestre, c'est ce qu'il a donc, c'est ici, là, là, là, là. Maintenant, effectivement, pour que vous puissiez comprendre, et c'est cela qui est important aussi, nous sommes transportés dans cette dispensation qui est donc le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Parce que ceci, c'était donc l'ancienne alliance en rapport avec les choses terrestres. Donc, tous ceux qui rendaient ces cultes-là, c'était toujours en rapport avec les choses terrestres. Et ici, à cet endroit-ci, parce que c'est là qu'il faisait. Mais maintenant, étant passé par ici, vous savez comment cela s'est passé pour que ce soit qu'on passe par ici. Je le répète encore. Lui, le fils donc, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est lui, en fait, qui doit être, il doit être considéré comme étant le concepteur et même, effectivement, la personne par qui, effectivement, la nouvelle alliance est venue à l'existence. Parce que, ici, Dieu l'avait simplement annoncé. D'un jours viendront donc, ah, les jours viendront, les jours, les jours viennent, où je ferai une nouvelle alliance avec Israël. Oui, amen, amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Donc, Dieu est là. Ah non, c'était le désir de Dieu. Profond désir, en fait, de lui. Et lui, là, il est l'accomplissement des désirs qui étaient en Dieu. Son désir, ou quand Dieu regardait, il dit Mais cette alliance-là, je l'avais. Mais comment elle a fait arriver Parce que c'est une nouvelle. Parce que ceci est ancienne. Comment faire en sorte que ceci puisse arriver en fait Parce que c'est en rapport avec ceux qui sont ici, qui font un culte, en rapport avec les choses qui s'intéressent. Et quand même, ils les font. Lorsqu'ils terminent leur course, ils vont là en dessous. Il faut que, dans la nouvelle alliance, effectivement, alléluia, que quand ils font leur culte, effectivement, là, ils n'aillent plus en dessous, mais qu'ils aillent au-dessus Alléluia! Qui va le faire? Je regarde parmi les prophètes, même. Il y en a tous, ils sont dans, ils sont dans le péché d'abord. Oui, monsieur, oui, madame. Tout ce qu'on suit dans, dans l'iniquité. Et tout ce qu'ils peuvent faire, même leurs jeunes et leurs prières effectivement, ne pourront jamais les amener là-bas. Toujours là en dessous. Pour les préserver, j'ai trouvé un substitut que j'ai donné. C'est le sang de taureaux et les boucs. Mais ce sang-là ne pourra jamais arriver à pouvoir les aider, à pouvoir trouver un moyen pour monter. Parce que, eux, leur sang est supérieur. Et le sang des animaux et des boucs, c'est vraiment inférieur même pas prendre la place de l'homme. Alors, quel est l'homme qui peut prendre la place de l'homme Vous comprenez C'est la raison pour laquelle nous devons nous réjouir de ce que nous sommes passés par ici. Amen, amen. Plus par là. <rire> C'est comme on nous dit, effectivement, tout ceci était simplement pour un temps de réformation jusqu'à un temps de formation, effectivement fait, il Oh, Dieu, dans sa façon de pouvoir faire les choses, il annonçait qu'il voulait le faire, il comptait le faire, c'est la chose, le point final, et qu'il voulait atteindre, en fait. Ouais. » ah, Et puis, on nous fait savoir, justement, que la loi était un pédagogue. Est-ce que vous comprenez pour nous conduire par au prophète. Jamais. Non. Jamais. Amen. Jamais. Amen. <rire> Dieu, que Dieu te bénisse, qui te bénisse ma bien aimée, qui vous bénisse. Je, vous avez compris. Amen. Donc là, ça n'a pas été donné pour conduire un prophète. Non, non, non, non, non, non, non. C'était un pédagogue. Donc il devait tout vous enseigner pour nous montrer que... Ne me regardez pas. Je vais vous conduire à là où on m'a dit de pouvoir vous conduire. Alléluia. Mais vous conduire à Christ c'est écrit pas une finalité en soi. Ah, nous sommes heureux d'avoir Dieu comme maître, comme docteur, comme prophète, comme abon, qui soit béni. C'est merveilleux que tout soit en lui. Alors nous sommes rassurés, frères, parce que l'homme est faillible, mais lui, jamais, mon frère. Lui il nous amènera toujours ah, de hauteur en hauteur, de gloire en gloire. Que son nom soit béni, mon frère. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais celui qui n'aime pas mon Jésus de la Bible, qu'il soit maudit. maudit. Et il est maudit. Et c'est vrai, 100%, ma soeur. Oui, oui, oui, oui, oui. 100%, il est maudit. Alors celui qui est maudit n'ira pas au ciel. Là. Alléluia. Amen. Parce que lui il a dit, le ciel est mon trône. Amen. Donc, donc, là, effectivement, voyons que nous étions donc censés pouvoir entrer dans cette dimension-là. Mais quelle grâce de pouvoir savoir d'abord que pour que cette dimension puisse voir son existence, effectivement, il a fallu qu'il y ait une souffrance énorme. Parce que. La personne qui devait nous introduire dans cela, alors il devait vraiment souffrir. Ah oui, c'était pas que, bon, il vient comme ça, bon, je vous introduis. Non, non, non, non, non, non. Lui-même, parce que la Bible et ses dieux, c'est la loi de Dieu, et il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Il a dit, sans ces fusions de sang, il n'a point de. Parce que. Le pardon, est, enfin, le, le péché, et c'est lui qui a créé la séparation entre Dieu et l'homme. Pourquoi est-ce qu'Adam a été chassé Il était bien. Il était obéissant. Mais c'est quand le serpent est venu, il a introduit le péché. Ah, c'est ça que vous comprenez, que ça veut dire l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous êtes assis là, la parole est prêchée, et il vous fait raisonner. Et il dit comme ça Vous n'avez pas interprété le geste comme je disais. Bref, c'est pas nécessaire. Parce que vous êtes censé pouvoir écouter, être vraiment très attentif, parce que vous ne pourrez même pas être un docteur. Vous savez, Satan ne peut pas vous instruire des choses qui viennent de Dieu. Nous allons le voir aussi plus loin, et c'est la vérité. Nous allons le voir aussi plus loin pour que vous puissiez aussi comprendre quand on a eu à pouvoir parler dans la semaine. Aussi, c'est important, je pense maintenant, c'est nécessaire. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, tout à l'heure, en début, je, dis, je vous ai posé la question, qui est votre adversaire Vous avez tous répondu, que c'est vous Donc comment pouvez-vous faire confiance à vous-même, avec des raisonnements, puisque c'est vous qui êtes adversaire, de votre adversaire, est-ce que vous comprenez <rire> Vous ne pouvez faire confiance à la parole de Dieu c'est pour ça que j'aime bien la parole, il dit, au reste, frère, Amen. que tout ce qui est pur, ce qui est vrai, digne d'approbation, digne de louange, ainsi de suite, donc il y en a, il soit toujours l'objet de vos Donc quand je suis comme ça, je laisse à Dieu le temps de pouvoir m'instruire. Pensées sont.. Comme il dit, mes pensées sont dessus de mes pensées, et vos pensées sont en dessous de mes pensées. Vous comprenez cela, non? C'est pour ça que nous devons toujours faire très attention, effectivement. Donc comme nous avons dit, donc, pour rentrer là, la personne qui devait vous faire entrer. C'est pour ça, dans les livres des Hébreux, au chapitre 10, je pense que c'est cela, il dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Est-ce que vous connaissiez effectivement la volonté de Dieu pour que ceci-là puisse venir à l'existence, puisse avoir, parce que c'est le summum. Vous savez que tous les prophètes, ils vivaient, mais ils savaient une chose. Un jour, il devraient venir. Vous le saviez est-ce que vous le saviez? Vous dites comme ça parce que, bon, vous dites que c'est d'être un sublime, vous l'avez quand même lu. Parce que c'est dans... Tout doit être dans la Bible. Nous ne devons pas faire confiance quand on... Ah, non, non, non, non, non, non. Frère, mon frère, si te plaît, si tu me le dis, prouve le moi que... Okay. Toujours. Que disent donc les saints saintes... Ça, ça doit être votre façon de vivre. On va vous dire, oh, tel grand savant a dit, tel grand prophète a dit, oh, je te remercie pour ce qu'il a dit. Vraiment, je suis heureux qu'il y ait des hommes comme ça qui ont parlé tellement si bien. Mais maintenant, dis-moi, que disent donc les saints? Hein? C'est ça? Parce que, vous permettez? 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai enseigné. 1 Corinthiens chapitre 15. 10 là. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. L'évangile, hein? Et par lequel vous êtes sauvés. Pour autant que vous le reteniez tel que je voulais annoncer, Autrement, vous n'aurez cru comment enfin. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi, oui, que Christ est mort pour nous. Pour, pour, pour nos péchés, c'est long les Toujours c'est long. Les vous comprenez mon frère et ma soeur Amen. Donc quand un véritable homme de Dieu entre en scène, oui. Alors, comme l'apôtre Paul nous l'a fait savoir, c'est long, les Écritures. Alors, dans le Bible, vous avez fait comprendre. Vous avez suivi Vous avez compris Alors, dans les scènes d'écriture, déjà, Isaïe nous l'a fait savoir. Qui a cru à ce que nous avons donc à... Esaïe 53, je pense que c'est ça. Voilà. Oh, aussi. Merci, Seigneur. Voilà. Qui a cru à ce que nous... Verset 1. Et qui a reconnu le bras de l'éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible. Comme un rejeton qui sort d'une terre. Vous voyez comment Même sa naissance. Quand il devait entrer en scène dans le monde, que Dieu soit glorifié. Que Jésus-Christ soit béni, mon frère, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit vraiment aimé. C'est celui dont nous devons chanter, personne, mais tout notre cœur, à chaque jour, à chaque instant, tu penses, tu penses à Jésus, tu dors, tu penses à Jésus, tu te réveilles, tu penses à Jésus, tu dis, Seigneur, viens me chercher, parce que je veux être avec toi, oui, monsieur, alléluia, oui, madame. Au moment où il est entré simplement en scène, le monde est en guerre. Amen. Les domaines spirituels c'est en guerre parce qu'il a dit le... enfin, qu Mais nous avons vu son étoile. Wow oh. Oh. <rire> Et nous avons quitté là-bas parce que nous voulons l'adorer. Déjà, leur expression de pouvoir s'exprimer, ça devait faire comprendre effectivement aux gens c'est lui-là qui est né. Non, non, non, non, non, c'est lui qui est né là. Il est plus que tout parce qu'il est né. C'est vrai. Parce qu'on parle d'adoration, ça veut dire qu'on ne peut qu'adorer que Dieu lui-même. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. On l'appellera admirable, conseiller. Prince. Alléluia. pas vrai Dieu puissant. Amen. Père éternel. Alléluia. Isaïe. Ah. Bien longtemps, mon frère. Ce qui disait les saints écrits de venir venir, mais C'est lui qui va venir. Oh oui. C'est nécessaire, mon frère et ma sœur, que nous comprenions tous. C'est pour ça, ne regardez pas ailleurs, mais prêtez attention l'importance de saintes Écritures. Oh, oui, de ce que Dieu a eu. Et là, comme on nous le fait savoir, effectivement, que même de l'instant où Marie, d'abord, quand il a commencé à pouvoir... Et vous connaissez cela, nous l'avons entendu. C'est pour ça que quand Dieu nous parle dans l'État, il savait pour que nous puissions avoir cette connaissance pour comprendre les choses qui doivent venir. Vous me suivez C'est-à-dire que quand vous venez, vous devez quand même comprendre que chaque prédication que Dieu nous donne, c'est pour c'est comme des briques, c'est toujours dit, c'est comme des briques qui doivent être passées, en fait. Ne pas oublier parce que nous devons entrer dans le plan de Dieu. Ce que. Vous savez que Marie vivait en Galilée. Vous savez, non Amen. Puis, presque à terme en Galilée. C'est comme elle avait dit. Et toi, Bethlehem. Ah, non, quoi ça là? Et Michel, je pense, et toi, Bethléem. Vous connaissez cela, non Amen. Donc, il ne devait pas naître en Galilée. C'était donc à Bethléem. Malgré que sa condition était telle que quand on la voyait, on ne pouvait pas dire, aucun homme qui hein, a sa femme qui est déjà à terme. Comme nous l'avons entendu ce matin avec mon frère Juliard, qui est parti, la femme dit, maintenant je commence à sentir que ça commence à descendre tout ça. Et frère Juliard n'a pas dit, bon on va maintenant prendre l'avion pour la Kinshasa. <rire> Fais-nous vite à l'aéroport, on prend l'avion pour la Kinshasa. Jamais il ne peut penser à cela. Il dit, non, non, non, ici, maintenant, cherchons l'hôpital qui est tout près là, pour que tu puisses accoucher. Il ne va pas aller loin, c'est dans la ville où il habite. Alors, il peut prendre un risque comme ça. Mais Dieu qui avait dit, pas Galilée, même, même si le bébé est là, c'est à Bethléem. Alors, pour renforcer la chose, il fait faire, en fait, qu'il y ait une décision mondiale. Que tout, donc, chacun... Oui, l'édit d'Auguste, mais c'était sur la terre entière. Vous n'avez pas, pas lu l'écriture il faut lire. Amen, amen. Tous les événements concordent à ceux qui compliquent. Ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir. On a pris la décision, on dit, personne ne restera autre part, seulement dans sa vie natale. C'est écrit, c'est écrit. Donc ni, ni Joseph ne pouvait pas commencer à vous donner Il dit, non, messieurs, ici, on va t'arrêter. Il dit, mais je ne vais pas perdre ma femme. Bon, qu'est-ce qu'on fait Ah, Seigneur, aide-nous sur la route. Oui, il est de bras. Parce que là, c'est sa volonté. Parce que Marie ne pouvait jamais m'accoucher en cours de chemin. Jamais! jamais. Non! Jamais. <rires> Gloire à Jésus! Gloire au Seigneur! Elle doit arriver jusque-là, à Bethlehem, mon frère. Amen. Pas entre et Judas et Bethlehem. Non, non, non, non, non, non. Amen. À Bethlehem, à l'endroit où il devait coucher, c'était quoi? Dans un lieu où il y avait des animaux? Amen. On a cherché des hôtels là une étoile, il n'y en avait pas. Au monde dans des étoiles, il n'y avait pas. Dans trois étoiles, rien. Quatre étoiles, il y a cinq étoiles, il n'y a plus rien, monsieur. Bon, alors zéro étoile, il n'y en a même pas. Et où est-ce que je peux aller? Ah ben, on ne sait pas tellement. Non, Dieu est bon. <rire> Alléluia. Non, non, non, non, non. Quand Jean le Baptiste l'a vu venir, il a dit, mais Voici qui? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, dont les agneaux sont les étables. À l'endroit qu'il fallait. Ou, oh, non, en tout cas, Dieu s'est vraiment humilié. Oh, ni toi, ni moi. Nous, quand même, quand on est né, on peut-être dans des maisons dans des endroits comme ça, mais pas quand même là où il y a des animaux. Maintenant, vous êtes là, alléluia, c'est si sauvé. Vous ne savez pas combien il a souffert. Puis tu deviens orgueilleux, tu dis, moi je suis plus, plus spirituel que ma Et c'est tu me pries, tu ne sais pas d'abord la valeur de ce qui a payé pour que tu puisses avoir ce salut-là. Pensez-y, mon frère. Pensez-y, ma soeur. L'orgueil vous montre tellement, mais pour que vous soyez celui que Dieu maintenant agrée, que quelqu'un a vraiment souffert. Et alors, mais dans le moindre détail, même de sa naissance, il est né dans un endroit où tu peux même pas naître, et toi. Et tu es devenu tellement si orgueilleux. C'est ça, comme on dit. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit, non? L'orgueil, c'est la profonde. C'est ça. Vous avez l'impression que. Mais vous n'êtes rien C'est lui qui a fait cela pour vous. Parce que quand Siméon, quand on parle de salut, quand Siméon l'a touché, il dit, t'aignes maintenant accorde la grâce à ton serviteur, qu'il parte en paix, qu'il se repose en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, je peux partir, Seigneur. C'était conformément à la parole de Dieu. Tu ne vas pas mourir sans avoir bu les justes. Il a vu. Salut. Les anges lui ont aussi annoncé, non Vous aimez aujourd'hui à la vie de David. Un sauveur. Amen. Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle sera un sujet de joie pour tout le peuple. Amen. Dieu m'a accordé la grâce d'être parmi ceux-là. Oui, monsieur. Oh, que son nom soit Amen. béni. Il y a un frère qui a compris à Bethléem, nos aînés les sauveurs. On appelle Christ le Rédempteur. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous et son royaume, merci, que Dieu te bénisse vous voyez que ça inspire même. nous devons être de ceux là qui même quand on va sur le travail, on chante Jésus notre journée ne peut pas se terminer sans chanter Jésus quand je reviens dans ma voiture je chante non, frères et sœurs, il le mérite. Nous n'avons même pas cherché à élever un homme. Pourquoi oui, D'où nous pions-nous venir quand même, cette profonde, à moins qu'on soit vraiment dépossédé, fils de malin, quoi. Nous n'avons rien à voir avec l'histoire du salut. Est-ce que vous comprenez Parce que quand toi, tu as à voir avec l'histoire du salut, là, tu sais d'où tu viens. Tu sais ce qu'il a fait. Donc, pour que nous entions là, alors, on nous fait savoir qu'effectivement, que c'est dans ces conditions-là qu'il est né. Et quand il a commencé, même, à grandir. Et quand même, il est entré en scène. La Bible nous fait savoir dans Isaïe 53, comme ça, il dit, mais il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer, et son aspect n'avait rien pour... Voilà. Là, il ne faut même pas dire un mot. C est, c est, il ne faut même pas ajouter quelque chose. Je crois que chacun de vous comprend. Alors, nous continuons. Il dit, mais méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont ton Dieu tourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, voilà pour ton salut. Ce que l'auteur, ton salut et du mien, a eu à pouvoir vivre et expérimenter aussi. Ces saluts que toi et moi nous possédons, ça a coûté à quelqu'un. Vous entendez que nous sommes sauvés par grâce. C'est parce que quelqu'un a payé. C'est pour ça aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, merci. J'ai dit, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais il y a eu un prix. Ma soeur, est-ce que vous m'entendez bien Alors, quand, quand tu entends qu'il y a eu un prix qui a été payé pour toi, pour qu'aujourd'hui tu puisses dire, Seigneur, gloire à toi parce que j'ai eu dans l'enlèvement. Gloire à toi parce que tu m'as sauvé, tu m'as guéri. C'est-à-dire qu'en fait, que ce que tu entends, que la personne a appris, quelle quel serait donc ta réaction dans ta marche, effectivement, de tout le jour Alors, peut-être que vous ne comprenez pas très bien. Vous me direz que, en retour, ce que je dois faire, c'est l'aimer de tout mon cœur. C'est vrai ou pas Je me suis trompé. Quand on entend qu'il a fait ça pour moi, et qu'il a souffert, il a payé, pas pour lui, mais il a fait pour moi. Vous m'entendez? Moi, je ne le connaissais pas. Moi, je ne l'aimais pas. Je ne l'ai même pas apporté ni les feuilles de manioc, ni les poulets que j'ai préparés, ni les riz que je peux faire. Vous me suivez, mes soeurs? C'est important, ça, ça. Je ne l'ai même pas apporté ni les gâteaux, ni les chocolats. Tout ce qu'on peut donner à un homme, il n'a jamais eu ça de vous ni de moi non plus. Il n'a pas attendu que toi, tu lui fasses un cadeau. Il n'a pas attendu que toi, tu puisses lui préparer la nourriture. Il n'a pas attendu que toi, tu dises que tu dises des bonnes paroles. Ah, il est bon, peut-être pour, pour que, par exemple, on sache Ah, cette personne me la Il n'a pas attendu ces mots-là de ta part. Est-ce que vous me suivez Amen. Mais il a payé le prix pour toi qui étais coupable. Et tu me répondras, en retour, je dois l'aimer. Alors, je t'ai posé la question. Comment toi tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas Et que tu détestes donc ton frère et ta sœur qui est juste à côté de toi. Vous voyez pourquoi je vous ai dit la fois passée Que quand tu as une haine contre un frère, une sœur, n'importe de quelle manière, tu n'es pas sauvé. Vous pouvez l'écrire parce que le jour où vous êtes dans votre cercueil, ne direz pas Seigneur, moi parce que vous savez, les diables vous enseigne, non frère, ma sœur, vous êtes sauvé, je vous dis voulez-vous que je vous lise encore Bon, je vais vous montrer, parce que vous dites, quand vous sortez, non, moi ça fait 1850 que je suis sauvé. Non, les tests de la parole te montrent que tu n'es pas sauvé, malgré que tu chantes, malgré que tu fais ceci, malgré que tu fais cela, tu n'es donc pas sauvé. Donc, attendez, je pense que c'est dans un pied, dans un jambe, voilà, voilà, voilà. Je vous dis encore. Hmm. Ça, c'est le. Un Jean chapitre 3. Hein, je dis. Ah. Ah. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous comprenez cela Donc, il ne va pas douter ce que nous entendons. C'est pas là qu'il se fait reconnaître quoi Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. Non plus que celui qui n'aime pas son. Vous entendez bien Alors écoutez bien, vous dites Oh frère, moi j'ai l'amour de Dieu, moi je suis sauvé. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, n'est-ce pas vrai Ce que nous devons nous aimer les uns, nous devons nous aimer les uns, nous devons nous aimer les uns, et quoi Et n'est pas. Lisez-les un peu plus haut. Elle n'est pas ressemblée à qui à Et Caïn qui était quoi Du Donc, n'est pas ressemblée à Kayan qui était donc du Et qui fit quoi Il tua son, son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Oui. Et que celles de son frère était quoi Juste. Ne vous donnez pas donc, frère, si le monde vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. C'est lui qui n'aime pas. Demeure dans quoi la mort. que Maintenant, nous continuons. Et quiconque déteste son frère est un quoi Merci. Et vous savez qu'aucun maîtrier n'a quoi Demeurant aussi. Alors, comment vous me dites que vous êtes seul Vous avez des saluts. C'est biblique, mon frère. C'est biblique, 100% biblique. Vous avez la haine. Vous avez les Oui, monsieur, oui, madame. Dites pas, Seigneur, non. Moi, je crois en toi. En 1840, j'étais écrit. Bien sûr, monsieur. Mais quand on passe par les tests et la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui doit nous rassurer que nous l'avons reçu, oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu l'as reçu, hein, tu reçois un nouveau cœur. Alors, si tu as une haine contre ton frère et ta soeur, tu n'as pas le salut, mon frère. Parce qu'il n'y a aucun maître ici. Il n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc il n'a pas le salut. Oh la vie éternelle, c'est Jésus qui se lui-même. Donc Jésus n'est pas en toi. Alléluia. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez avec votre docteur les démons. C'est le vôtre. Mais l'enseignement biblique est là. Amen. Je vous ai posé la question, qui est votre adversaire Vous m'avez répondu qui ça Et vous voulez maintenant faire quoi avec votre raisonnement Vous devez chasser maintenant les raisonnements. Et accepter la parole de Dieu qui nous démontre qu'effectivement... alors c'est comme cela que lui, il a fait. Il a souffert, il a supporté. Oui, toi, toi et moi, nous l'insultions. Nous n'en voulions même pas. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, le Seigneur, te dit à toi, toi qui es un fils de Dieu une fille de Dieu, parce que nous allons y arriver, parce que nous avons... Toi qui es un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quand Dieu t'a déjà mis à côté, qu'il t'a choisi, il a dit... Quiconque est né de Dieu, il né de Dieu, il né de Dieu, il né de Dieu il ne pratique pas. Donc, vous savez, ce que vous entendez ici, c'est un jugement. Hein? Oui, vous ne direz pas, moi je pense, c'est non, non. Dieu t'a dit, si tes pensées-là ne sont pas mes pensées, voici donc mes pensées. C'est pour ça qu'il a dit que tu aimeras l'éternel ton Dieu. Et tout ton cœur, tout ton, tout, ton, tout, ton, tout ton être, tout ce que tu es effectivement, la Et voici un autre commandant qui lui est semblable. Il n'a pas dit que tu ne commettras pas d'additeur. Tu ne voleras pas. Non, non, non, non. Tu aimeras ton prochain. Comme? <rire> que Jésus nous aide. Oui. Je ne vois pas un frère ici qui se dit, moi je suis candidat à l'enfer, je vais aller en enfer. Alors si toi, tu te dis que tu n'es pas candidat à l'enfer, pourquoi ta soeur serait candidat à l'enfer Il faut me regarder. Je prie que Dieu nous aide. Et il nous aide par sa parole. Mais les problèmes, c'est vous. C'est ça le problème. Ce pas la faute de Dieu, c'est Dieu a toujours eu un pouvoir. Donc, On nous montre que... Jusqu'à la croix, il est allé parce que l'exigence de Dieu pour que cette partie ici puisse disparaître, parce que ce doit, parce qu'il sait très bien que c'était un parfait. Ce n'est pas moi qui dis, hein C'est écrit dans le livre des Hébreux, nous l'avons lu avec vous. Est-ce que vous suivez bien Quand vous rentrez à la maison, vous allez réécouter encore, dans les calmes, effectivement, pour que ça rentre en vous. C'est nécessaire, mon frère. Oui, très nécessaire. Alors, vous comprenez, il m'a parce que tout ça ne pouvait jamais amener l'homme à la perfection. Il dit, parce que ce que moi je veux, ce que je souviens, ça va, que l'homme soit parfait. Mais pour qu'il passe de là ici, il faut que ça soit l'homme. Mais l'homme est imparfait. Tout ce qu'il peut faire ici, il peut même l'accomplir, mais il ne sera jamais parfait. Parce que ça d'abord, ce n'est pas parfait. Il faut maintenant que... Il y ait un moyen par lequel il doit être parfait. Et que ce ne soit pas, c'est pas moi qui dois le faire, mais que ce soit l'homme qui le fasse. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous devez comprendre, frère et soeur, que c'est lui qui a péché. Ce n'est pas Dieu, quand même. Pourquoi Dieu avait fait payer les prix C'était l'homme qui doit payer. Est-ce que maintenant Non. Il est bon. Il est d'une seule. Est-ce que vous me suivez Je ne sais même pas, vous me regardez. Je sais pas, vous me comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça n'a jamais été Dieu qui avait péché. Il a dit Adam, où es-tu Adam n'a pas dit Dieu, où es-tu Adam, où es-tu Il est venu. Donc lui, il a tenu toujours, il a toujours été fidèle à lui-même. Et il vient au rendez-vous étant toujours fidèle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est la vérité, mon frère. Il n'a pas abandonné Adam. Non. Il est toujours venu au rendez-vous pour chercher son Adam. Et c'est quand il est venu, il regarde au lieu où il était. Hey, Adam n'était pas là. L'objet de son amour, de son cœur. Parce qu'il peut quitter son trône et venir là. Pour parler avec son Adam. Les anges ne comprenaient rien. Mais Dieu est Dieu. Il dit Adam où es-tu Et puis il dit mais non, non, non. J'ai entendu ta voix. Il a reconnu. Mais je me suis caché. Ah. Oh. Et pourquoi tu t'es caché Parce que j'ai su suis... Mais qui t'a appris qui t'a appris Chaque fois que je suis avec toi en communion ici. C'est pour ça, frères et sœurs, dans le monde dans lequel vous, effectivement, on vous apprend des choses qu'il ne faut même pas apprendre. C vrai. Ah, oui. ah, et Dieu, vous savez, nous l'avons entendu avec vous, Matthieu, chapitre 15. Vous connaissez, non Pour aller relier pour voir mais la mémoire. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Et suit C'est ce qui sort. Tellement de choses, effectivement. Quand je parle de cela, des choses que vous en suivez, c'est dans le monde, je veux dire. Qui t'a appris que tu es né As-tu donc mangé les fruits dont je t'avais donc défendu de manger? La femme qui était à côté de moi me l'a proposé, me l'a donné. Vous connaissez bon J'en ai mangé. Et puis femme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les serpents. Amen. <rire> Amen. Les serpents. Alors vous connaissez quand Dieu a regardé ça, son cœur était brisé. Il a maudit les serpents. Vous avez entendu bien Amen. Frères et sœurs, même dans le fond, partout où vous êtes. Là, vous avez entendu Amen. Dieu a maudit le serpent. Jamais Dieu n'a maudit l'homme. Alléluia. Amen. Amen. de son amour. Dieu a maudit les serpents. Ce qui veut dire que. Si les serpents étaient maudits, sa sémence aussi est maudit. Voilà. Maintenant, vous comprenez, frères et sœurs. Uh -huh. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a dit Père, tout ce que tu me l'as donné, je les ai gardés en ton nom. Alléluia. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Alléluia. Gloire à Jésus, mon frère. Ah, il est bon, l'évangile, c'est merveilleux, frère. Vous me saisissez Amen. Sinon, le Fils de la perdition fait que l'écriture donc fut accomplie. C'est pour ça que ceux qui disent, on dit, au -delà que, euh, euh, que euh, Judas a été sanctifié, c'est pas possible. Dieu ne peut pas sanctifier la semence du serpent. Vous savez, ça veut dire que ça veut dire sanctifier. C'est rendre pur. Comme Dieu est saint. C'est saint, non? Saint, saint, l'éternel, notre Dieu. Je lui dis, mais sanctifie-les par ta vérité. Alors, nous, nous entrons, ou, oh, entre parenthèses, je reviens vite ici, il y aura des faux rois et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. C'est grands grand miracle. Au point de séduire s'il était possible même les les Voyez-vous mon frère et ma soeur comme j'ai nous revenons rester toujours dans les hébreux ici et vous les montrez tout à l'heure dans les scènes que ce n'est pas Dieu qui a péché vous me suivez Amen. si il fait très chaud on peut couper et tout hein? je... je surveille les temps pour vous aussi ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas Dieu qui a péché. On nous montre des depuis le commencement que Dieu était toujours présent. Il descendait toujours. Mais c'est Adam qui a fui. Il a fui quoi? La présence de Dieu. Parce qu'il n'était pas en ordre avec Dieu. Vous voyez les résultats du péché. Et fait en sorte que vous vous sentez pas à mesure vous tenir dans la présence du Saint, parce que vous êtes donc souillé. n'y n'est pas Dieu qui a dit mais cache-toi quand je vais venir. Non, non, non, non. Lui-même, cette nature-là qui est à l'intérieur, qu'on a injectée à l'intérieur, ne pouvait jamais. C'est pour ça, comme la Bible dit, quand tu veux faire ton offrande, il va pouvoir faire quelque chose pour Dieu, effectivement. Observe d'abord Est-ce que quelqu'un Pas que toi tu es quelque chose Est-ce que quelqu'un A quelque chose Contre toi La personne a quelque chose Contre toi Va d'abord Ne fais pas avec tes boussards N'ayez rien n'ayez rien qu'on pense du mal de vous mais qu'on vous savez vous trouver dans le mal en question donc c'est comme ça que ah, donc Adam a été chassé du jardin puis les chérubins se venaient avec des épées flamboyantes pour empêcher l'accès en fait qu'ils ne puissent même pas toucher à l'arbre de Dieu. Vous connaissez cela, non Dehors, en dehors du jardin, vous connaissez maintenant ce qui s'est passé. C'est comme dans la lutte effectivement, avec Caïa et tout ça. Donc, ce n'était pas lui qui avait péché, c'était Adam. Donc comme Adam a péché, toi tu as péché, moi je péchais. Cela, c'était ma mort, ta mort à toi, que Dieu exigeait. Pas la mort de quelqu'un d'autre. Parce que l'innocent n'a pas péché. Mais c'est toi qui es coupable. Et c'est toi qui dois payer. Alors, qui pouvait payer pour toi pour que tu sois dans cette partie-là. Donc, c'est lui qui devait payer pour toi. Il devait recevoir la colère de Dieu, en fait. Oui, c'est sûr et certain, ma soeur. C'est la vérité. Peut-être que vous ne l'avez pas bien vu. Il a crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous pensez que c'était simplement un slogan Non Il a pris la coupe, monsieur La coupe, il dit, « Si cela... » C'était un moment très, très, très difficile. Jésus, notre Seigneur, il a vraiment souffert. Pour que toi, tu sois heureux et bénéficié, salut que tu as maintenant, qui aujourd'hui, tu deviens orgueilleux, tu me prie. Frère et sœur, vous les payerez, mon frère et ma sœur. Ça, c'est sûr et certain. Payez, vous les payerez. Jouez avec les choses de Dieu, jouez avec les gens, jouez avec l'émotion des frères, avec les sœurs, tout ça, toutes les comédies que vous faites là. Frère! Il a souffert pour toi! Il t'a donné la possibilité d'être un, un homme et une femme droite avec un cœur droit aimant Dieu. Mais tu continues à vivre ta vie comme tu le veux. Tu prends les deux comme des chiens. Toi, tu es le prince, tu es la princesse, effectivement. Donc, l'autre n'a rien à faire, effectivement. C'est toi, mon frère. Tu es maudit. Frère, je ne sais pas si vous comprenez cela, ma soeur. Si vous n'avez pas la connaissance, c'est autre chose. Derrière la connaissance, vous, vous prenez pour qu'on voit que moi je suis, je suis Vous êtes quoi mode de terre, rien du tout. De quelle valeur avez-vous Vous valez quoi Qu'est-ce qui fait de toi la valeur que tu prétends être C'est quoi tes vêtements Ta maison, mais c'est sont des pierres. L'argent, c'est des papiers. Qu'est-ce que tu as Alléluia. Qu'as-tu Que Dieu soit béni. Amen. Les nous nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur. Mon âme te loue et te glorifie et t'exalte encore en ces jours. Pour ta bonté, que tu ne cesses de pouvoir nous témoigner, Père. C'est vrai, le chemin de la croix, la marche que tu as eu à pouvoir vivre dans ce monde, bien-aimé Père Saint-Dieu, n'a pas été facile. Tu n'avais même pas un endroit où reposer ta tête, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Les animaux, les oiseaux des nids. Père tu les animaux des tanières, Père Saint-Dieu. Mais toi, tu n'avais même pas d'endroit pour te reposer, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait, pour mon salut, pour les salut de mon frère, pour le salut de ma soeur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Les saluts aussi de mon fils, de mon fils. Fr... Père tu sens, de mes... nos enfants, Père Saint-Dieu, nos petits-enfants, mon sauveur. Je t'en suis vraiment reconnaissant, Père. Seigneur, enseigne-nous. Comme ton serviteur Moïse a pu dire, à côté de nos jours, mon bénémoine, Père Saint-Dieu pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse divine. Je te remercie, mon bénémoine Père Saint-Dieu. À cause de ton son nom aide-nous encore. Pour ce que tu es. Seigneur, nos cœurs sont touchés au plus profond, mon roi. Et nous devons nous remettre vraiment en question, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et demeurer vraiment. Oh, Père Saint-Dieu, dans, dans l'équipe, de ta pas. Merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi qui vient nous enseigner comme ça, Père Dieu, qui vient toucher les corps de l'amour, Père Saint-Dieu, pour nous ramener, Père Dieu, à la chose véritable, mon roi. Père, tu es vraiment bon pour nous. Tu ne veux qu'aucun périsse, c'est la vérité, Seigneur. Mais que tous reviennent à répentance, c'est vrai, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Nous avons vraiment besoin de toi, mon Seigneur. Mon nous avons besoin de ton soutien, mon roi. Merci parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu nous aimes, tu nous as vraiment aimés, Père. Pardonne-nous. Nous nous, nous repentons devant ton trône de grâce d'avoir mal regardé, mal fait les choses, bien aimé, Père Saint-Dieu. D'avoir pensé mal, bien aimé, Père Saint-Dieu. D'avoir pas regardé la manière juste, mon Père dieu D'avoir pas agi comme il faut agir comme un fils, comme une fille, Père Saint-Dieu. Pour que les diables n'aient plus d'emprise sur mon frère et sur ma soeur. Mais que toi seul tu puisses avoir la préminence, mon béni. Les... Oui, Père, je t'en supplie, mon roi. Tu es vrai, mon roi. Tu es le maître du ciel et de la terre, mon roi. Tu as dit que tout pouvoir t'a été donné. Tu l'as reçu, Père Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci vraiment pour les sacrifices que tu as consentis. Tu n'étais pas obligé, mon roi. Mais c'est ton amour. Tu es vraiment divin. Tu es vraiment Dieu. Il fallait que ce soit Dieu, mon roi. Tu es vraiment Dieu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Mon cœur t'adore, mon Seigneur, bien-aimé, Père Saint Dieu. Pour ta grandeur, pour ton amour, Père. Tu sais descendre au plus bas fond. Jésus, tu es vraiment le Dieu suprême. Je sais quoi te donner, mon roi. Mais je te remercie, mon bénéme Père saint Dieu. L'homme dans l'humanité n'a rien compris, Seigneur. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce que toi, tu as accompli, bénéme Père saint Dieu. Ils n'ont pas compris, mon roi. Pardonne-moi, pardonne ton peuple, pardonne le peuple, Seigneur. Oh Jésus, continue d'agir encore davantage. Continue de te révéler pour que nos cœurs puissent vraiment être libres, et, et se donner encore davantage à toi, mon sauveur. Prends le contrôle et fais son travail, ton travail à toi dans la profondeur, oh Père, dans l'âme, dans l'esprit, la conscience et le subconscient, mon roi. Je te suis reconnaissant, Père. Mon âme te loue. Hein? Il t'exalte encore en ce jour, mon Bari. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci. Merci, Sauveur. Oh Jésus. Pardonne mon Père, merci, oh le Maître je t'en supplie, je t'aime mon Sauveur, je te remercie, oh je t'en supplie, de nous tu es le Roi, je te demande grâce et miséricorde et compassion mon Sauveur, tu es l'Alpha, tu es l'oméga. je t'aime mon Jésus, mon Sauveur béni mon cœur te loue et t'adore, mon bénémoine Père Saint Dieu. Je t'aime, je t'aime, mon Seigneur, mon roi. Que l'orgueil soit ôté, quest ce que l'homme peut penser, il n'y a rien. Il n'y a rien qui donne la valeur à l'homme, mon bénémoine Paterbissant. Ce n'est que, oh, la sagesse, Père oh, l'esprit, comme tu l'as dit dans ta parole. Oh, Dieu, cela a plus de valeur que l'or, Paterbissant, que les perles, que la topasme, des la Oh, je t'aime, mon Jésus. Merci. Aide-nous à être dans cette parole bénie, Père à demeurer vraiment dans l'humilité. Je t'en supplie, je t'en supplie. Oh, qu'il n'y ait même pas d'orgueil, qu qu'il n'y ait même pas de, de haine. Je te demande grâce, pardon, mon souverain ben béni. Je t'en supplie. Que le cœur soit libre, Père. Je te demande cela. Aide-nous, mon Jésus. Merci. Merci. Pardonne oh, encore, souviens-toi de ma soeur Lily avec sa famille. Et tu le bénisses, Père. et Je t'en supplie, Père Saint-Dieu, garde-la et protège-la car elle a besoin de toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Tout ton peuple, Père, et ma soeur Mélanie là-bas, Je si t'en supplie, Père, prends soin d'elle, protège Je demande grâce pour mon frère Marcelin, pour mon frère autour ma soeur. Oh, Père Saint-Dieu, Juliette avec ses enfants là-bas, Père Saint-Dieu. Pour tous mes frères qui sont là-bas en France, pour tous mes frères qui sont là-bas à Paris, Père Saint Dieu, qu'ils soient gardés, protégés par toi, partout au Canada, Père Dieu, dans différents lieux, différents endroits, ils sont à toi, là, accrochés devant leur écran. Ma sœur Marie-Thérèse, mon frère Michel aussi, là où ils sont, Père Saint, tout ton peuple à toi, que tu le bénisses, souviens-toi de ma sœur Jacques. Que ton nom soit béni, Jacqueline, Père Moreda. Je prie pour elle. J'ai prie pour que tu la soutiennes, Père Dieu, avec ses enfants. Je t'en supplie pour elle. Veille sur elle, mon roi. Je t'en supplie. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté pour ma sœur Elodie. Ce qu'un est, Père Saint-Dieu, toute la famille, tous les frères et sœurs, mon roi, mon frère Koulibaly, tous. Seigneur, tu le connais. Je te demande grâce, mon roi. Ils sont tellement nombreux, c'est ton peuple. Seigneur, que ta bénédiction, que ton Esprit sain puisse encore agir encore. Parmi ton peuple, mon roi, les soutenant et les fortifiants, mon frère Thomas, c'est vrai. Tu connais tout ton peuple, Père. Et je te remercie encore pour ta bonté, ton amour et ta grâce. Ceux qui sont aussi là-bas, mon pénier, partout. Jésus mon roi, merci. Tu es vraiment Dieu. Tu es vraiment un roi. Sois béni pour ton amour et ta grâce et ta grandeur et ta puissance qui ne pourra jamais diminuer. Mais qui fait son œuvre encore aujourd'hui. Ta parole, elle est profonde, Père. Nous te avons demandé ainsi, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout. Ah.